Monde, c'est Winman content avec vous. Grosse vidéo aujourd'hui. On va regarder l'évolution de mes quatre plantes. On parle ici là, de deux auto flower les deux chem-dog à l'avant et les deux photos périodes à l'arrière. On parle ici de deux vanilla frost. Toujours avec la même équipement la lumière de Vipar Spectra, le modèle X. S 2000 avec les lumières LED Samsung et le driver Meanwell lumière de 240 watts on a toujours le humidificateur là, qui, qui essaie de fournir qui essaie de fournir et j'ai deux fans une au sol une un peu plus haute et le but des fans c'est vraiment que les feuilles bougent donc ici, il y a peut-être un peu trop de vent. On va tourner la plante un peu comme ça, peut-être. S'il y a trop de vent sur les plantes, les plantes vont avoir un stress. Et les spider mites aiment les plantes qui sont stressées. Donc, euh, je trouve pas de spider mites, mais je vois des marques sur les feuilles. Donc, euh, c'est pas encore parfait. J'ai hâte de traiter cette plante-là. Pour ceux qui sont un peu craintifs sur ma solution que j'ai montré les ingrédients sur, inter... sur Instagram. Ça fait plusieurs fois là, que j'ai traite, OK? Ça fait plusieurs fois que j'ai traite, là. J'ai traite comme un malade mental. Donc inquiétez-vous pas. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Euh, mais en ce moment, comme je vous dis, les feuilles ne sont pas parfaites. Il arrête de que je change la terre, mais là. Ça m'a coûté 750$ dollars pour ma voiture. Il y a des priorités dans la vie. Il y a des priorités. Donc, les deux autoflowers à l'avant, je ne mets pas de priorité dans les autoflowers. Ces deux plantes-là ici, comme je vous ai dit, c'est pas nous qui va décider quand ils vont tourner en floraison. faudrait changer le cycle de lumière en 20 heures allumées, 4 heures éteintes, tout le long de l'agro, même en floraison. Mais là, présentement, on s'occupe des deux photopériodes à l'arrière. On met toute notre énergie sur les deux photopériodes à l'arrière. C'est nous qui va décider quand on est sans floraison. Présentement, la lumière est 18 18 heures allumée, 6 heures éteinte. Les deux flowers, il va falloir qu'ils vivent avec. Le désavantage de ça pour les autoflowers, c'est qu'il va avoir moins de grammes, moins de cocotte, mais comme je vous dis, je m'en calice des autoflowers parce que la variété Kemdog, il y en a un que c'est un Kemdog et l'autre c'est un afghan Kush. Je connais pas le breeder. Euh, c'est un, un cadeau que j'ai eu et puis euh, je voulais voir ce que ça donnait des autoflowers, c'était quoi le style. Présentement, je donne 250 ml d'eau de, avec des nutriments quand je les nourris. Je donne ça à la seringue, 4 fois 60, 240, je donne 4 fois là, 4 fois une seringue de 60 millilitres, 240, 240, 240, et puis euh, ce que je comprends pas, c'est que j'utilise une bouteille euh, d'un litre, et puis il m'en manque toujours un peu à la fin. donc euh, le petit ici, il est cop, il est cop, le petit ici, a peut-être 200 millilitres. J'ai encore triché, j'ai encore triché, euh, comme vous pouvez voir, euh, la terre a l'air euh, bien humide, bien, bien, euh, bien correct, mais j'ai triché. Euh, quand j'ai donné mes euh, 4 x 60, 4 coups de seringue, j'ai vraiment donné 1 là, 2 là, 3 coups de seringue ici, 4 coups de seringue ici. Donc tout alentour, c'était vraiment sec, vraiment sec. Donc, la raison pour ce que j'ai triché, j'ai rajouté de l'eau un peu alentour, juste pour éponger le sol. Donc, ça n'affectera pas, d'après moi, les euh, racines. Donc, euh, c'est un petit peu ça que je voulais vous dire. On a attaché les plants. On a attaché les plants. Beaucoup d'abonnés auraient aimé que je rattache les plants plus rapidement. Ça, c'est... C'est un détail, c'est un détail. Donc en attachant les plans, en attachant les plans, on va euh, ouvrir le plan, ça va donner la chance aux feuilles qui étaient en dessous d'avoir plus de soleil. Donc okay, inquiétez-vous pas ce plan-là, y a pas de l'air joli trop trop, mais euh, je l'ai aspergé bien raide là, par en dessous, par en dessus, par dessus, par en dessous avec mon spray on va faire une vidéo dédiée pour ça là. juste pour euh, ma solution magique que j'ai trouvée sur euh, Youtube un spécialiste des euh, fleurs des euh, insectes donc euh, ça va très bien la XS2000 euh, je l'ai pas euh, j'ai monté le dimmer j'ai monté le dimmer, j'ai monté la, la, la, la, la, la force de la lumière, ça n'a pas affecté mes plantes, ça s'est bien passé, les plantes ont aimé euh, l'augmentation de lumière, les nutriments vont bien, on a dégagé les plants en les attachant, chaque plant est attaché, euh, lui est attaché seulement une fois, c'est beau la courbe, hein la belle courbe ici, là. La belle courbe ici. Celle-là ici, pff, il une misère. Il est petit en tabarnak. Il, je sais pas, peut-être qu'il aime pas la lumière, je sais pas, et... Il y a une misère un peu, je trouve, celle-là. C'est pas qu ce qui s'est passé. Les deux, dans le fond, les deux... Euh période. on ne sait pas hein, c'est des femelles, on ne sait pas, hein, c'est des graines de cannabis que j'ai trouvées dans un 3.5 de la SQDC, le Vanilla Frost, de Vanilla Frost de la marque Flower, donc euh, est-ce que ça va donner des hermaphrodites, des femelles avec des cocottes, avec des graines de cannabis à l'intérieur, c'est vraiment pas intéressant. Est-ce que ça va nous donner des mâles? Hein? On le sait, des mâles, ça donne des boules de pollen. Pas intéressant. On veut des cocottes seulement. Avant de tourner ça en fleurs, on va vraiment prendre des boutures. Hein? On va couper des petites branches en espérant avoir des racines. Des boutures avec des racines, ça devient des clones. Mais on est loin. On est loin de ça. Si c'est des mâles, on jette ça aux poubelles. Et puis, pour faire plaisir à tout le monde, et à moi-même, et à moi-même, et à moi-même, et à moi-même. On va jeter la terre. On va la remplacer peu à peu. Je peux pas euh, tout euh, jeter euh, d'une shot. J'ai à peu près... Euh, je sais pas, man. 100 piastres de terre, 200 piastres de terre, je sais pas. Mais ce pas grave, c'est l'été, je pas besoin de beaucoup de terre. là J'ai juste euh, ces quatre plans-là, euh, il fait trop chaud. Puis, euh, présentement, là, je fume. Euh, ce que j'ai. Un petit gélatomine, une fois de temps en temps. Trois bébés plans. Trois bébés plans. Écoutez, j'avais une lumière euh, pour la croissance, un néon. Un petit néon. Euh, je vous ai déjà parlé euh, des couleurs, des lumières LED. Mais mon néon... Euh, la couleur de mon néon c'était, je pense, c'est 5000K, ce qui veut dire une lumière blanche bleue. Et puis les couleurs de chaque lumière LED là ont une importance pour chaque moment de la croissance. La lumière rouge là c'est pour favoriser la floraison. Lumière blanche et euh, surtout les bleu bleutés là c'est pour la croissance. Donc mon néon faisait un très bon travail pour euh, mes bébés mais mon néon m'a lâché. Donc j'ai été obligé de transférer mon petit cabaret chauffant. Ça c'est magique, hein? ça c'est vraiment magique, magique, magique. Il euh, y a, a de l'électricité là-dedans. là. là. C'est chauffant, il y a un tapis chauffant, c'est ça qu'il vous faut hein, pour partir vos graines. On met 24 heures dans l'eau. Ok, c'est ça que je fais maintenant. J'ai suivi votre conseil. 24h dans le Ziploc. Avec le Scott Tower. J'ai vraiment suivi votre conseil. T'as pas ça? On met ça là-dedans, les boys, avec le tapis chauffant. Je te le dis, c'est winner. C'est winner au bout, au bout, au bout, au bout. Ça n'a aucun sens. Ok, tu te fais fourrer. Tu te fais fourrer <coughs> sur Amazon. Okay? C'est du plastique, man. Ça vaut 2$. Mais tu te fais fourrer. Ça coûte 70$ sur Internet, sur Amazon. Le tapis chauffant man, ça vaut 20$. La boîte de plastique, je te dis, ça vaut 50$. Je pense que j'ai payé 60$, man, 70$, man. Mais c'est magique. T'en as besoin. Ça, la variété 3. Mendocino Purps croisé avec. Oh je m'en souviens plus. Oui, je m'en souviens. Mendocino Purps croisé avec. Animal Cookie. Phénotype 1, phénotype 2, phénotype 3. Donc, euh, peut-être, peut-être qu'on va voir ça là, dans le futur, dans les vidéos Winman. Euh, J'aimerais que ce soit au ralenti, ces trois petits plans-là, pour qu'on puisse en finir avec eux ici. Ou peut-être que ces deux-là pourraient euh, fleurir au, le plus rapidement possible. Peut-être qu'eux viendraient avec les Vanilla Frost. Alright gang, je vous laisse là-dessus, un pouce, un commentaire, l'humidité va très bien, 63%, température un peu trop haute, 29,5, 30, c'est trop, c'est trop, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, non, j'ai pas d'humidificateur, j'aimerais beaucoup ça en avoir une, mais comme je vous ai dit tantôt, la voiture a été en priorité, et euh, that's it. alright gang, je vous adore, on donne un pouce à la vidéo, on écrit un commentaire, puis on s'en vient. On s'en vient avec d'autres vidéos SQDC, d'autres vidéos Vipar, Spectra. Et surtout la fameuse vidéo de ma solution pour asperger les spider mites. Alright, gang. Je vous adore. Ciao.